Actuellement, dans le pays d'Haïti, gens utilisent leur techniques pour vous kidnapper les gens plus facile toujours. D'où ils suivent toute activité que jusqu'à ce que arrivent à déposer la pâte sous, vous, selon les articles, Miami Herald, mettez des et Mesdames, messieurs et messieurs, vous rappelez un an jour passé, yo.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 Eh bien, c'est NDDR qui capable de parler ensemble avec Gang Yo pour déposer les armes et puis s'entendre pour la sécurité retourner dans le pays. Canada, si a un protocole d'entente ensemble avec le gouvernement hier, protocole d'entente sa, frères et sœurs bien-aimés, visé pour renforcer la police. <laughs> à l'attraquer pour la Haïti. Petit ou dit grand goût. Et eh bien qui sont faits aux dix petites fontitonne, ou al plante banane, pour banane donner pour bali manger. Et eh bien c'est ça Canada a fait un Yon dame débarque kote commissaire Muscade pour commissaire capable et d'elle délivre ni ke maril pral vann kaïdja. Bagay la difficile, et se bien-aimé, ou pral tande déclaration dam zila. Moui invite ou rale chez ou chita confortablement, fou que zami et pa ou rentre la kay ou se yon plaisir. Tout tripota ça sa ou na bon timamit, sans retirer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 Nous avons présenté, ou y a un petit compte aille. Et compte ça qui c'était, oiseaux à voler triple mais Merci à chaque fanatique qui te commenté, réponse là, c'est fils avec aiguille. Un petit crack pour nouveau compte nous gagnons. Petit petit, fait l'honneur, président. Petit petit, fait l'honneur, président. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse, pas ou commentaire là, ça fait nous plaisir. En pile en pile. Même si vous avez des machines niveau 10 dans le pays d'Haïti, actuellement là, gang gangs une technique pour kidnapper moun gens dans le pays d'Haïti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, de jour en jour, vous avez une série de matériels sophistiqués qui ont fait causer dans la République gang yo pou yo kidnapper moun yo utiliser drone kounya selon yon article Miami Herald mete de yo la police qui pa genye équipement pou ke li capable mette sécurité nan peyi ya, la police pa gen hélicoptère la police pa gen drone la police toujou gen maigre moyen c'est sa chef police la toujou di nou et mis et se bien aimé journal la rapporté que ravisse yo utilise drone pour être capable suivre les gens. si vous avez eu un homme, vous avez eu un vous faire. eu un vous avez eu un homme, vous et vous avez vous avez et un homme, vous et eu un jour passé, un vous avez vous avez eu un vous avez eu vous avez Yo te mal pour sanel. C'était un BMW. Est-ce que vous C'était <laughs> un BMW mon là dedans donc machine sophistiquée ça ça qu'arriver le blender. Donc façon pour y prendre là c'est nos machine piba Donc comme étant donné dans jour passé si nous rappelons nous c'est mon qui dans quoi machine était qu'on a kidnappé.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 eh bien, bandi frères et sœurs bien-aimés, yon yo, avez dit que vous s'il vous plaît, yon a contrôlé, yon avez avance. Est-ce que -ko, vous comprenez ce que Et tandis que la police, jusqu'à présent, a tant de partenaires internationaux pour renforcer, pour capable de nous sécurité. Et selon le dernier rapport de l'ONU, frères et bien-aimés, ma fè ou connaissez, il y a seulement 9000 policiers qui actifs. Donc, Quantité habitants si gen là-dedans. Sous chaque 100 000 habitants, c'est yon grain policier policier sécurisé à la tracab ou la haïtien. Donc yon seul policiers, policier 100 000 habitants que les pays ici si là bien sécurité. Donc nous capables comprendre bien pays a C'est chaque cocuï dégage les ou ou défendre tout compliqué. Chai sous tête, li tombe sous épaule. Frère et sœurs bien-aimés, on capable de rappeler, on a joué yo Premier ministre Ariel Henry, te débarqué dans base FADH. Bel discours. mandé ensemble avec yo pour rejoindre la police de façon pour qu'on capable combattre insécurité. Et nous prenons Rose Mongean dans une conférence pour la presse qui expliquait. Avant même Premier ministre de débarquer dans la base FADH, eh bien, diverses regardez dans l'armée a, t'êtes temps contacté Premier ministre pour dire, vie chaque Canada aboie, nous nous joindre toi seulement, et bien chaque ça nous-même n'a yo, n'a yo au niveau par nous, et puis sortant déjà pour que nous capables déblayer pays pour que nous sommes capables de nettoyer matissant à Canaran, qui a problème. Et bien, frères et sœurs bien-aimés, le gouvernement est fait sur eux, pendant que a signé une résolution pour demander aux forces étrangères de et aider avec insécurité, tandis que nous avons des soldats là, nous ne décidé pas de faire an rien ensemble avec formation, etc. Et bien, dernière information qui arrive, joignez-nous, frères et sœurs bien-aimés, sous dossier ça. <laughs> Premier ministre Ariel Henry semblait bay vague. Et si te pour que force Laméa travaille ensemble avec PNH pour mettre sécurité dans le pays, ya. Premier ministre semble bay vague, frère et bien-aimé. Après Premier ministre, la, te fin de prendre décision. Sa. Divers pays qui disent ses amis Haïti pa pas décision. An avec bon et on dit premier ministre, qui ou trop fait là? Non! Ou est les Ou gien sa ça que en 1994, le président Aristide, ou ki salte siyen. Et bien une pour me moucho pour chercher soldat pour mettre avec la police pour faire qui ça? Pour mettre sécurité qui bon. Hein? Qui intention? Et bien mesdames mademoiselles et messieurs messieurs ou kone. Kote yop pli mèk kone, ou même ti poule se rang ou Ti Si beta ke pa jambé dife, pas vrai? Ko y la wal nan la médaille. Ou wal cherche si pour pou qui ça? Pour mettre sécurité. Eh, t'alle nous mettre kosodéon, poso ti gasson. Plie ke ou rentrer l'en bas avant tout. Konton brale. Eh bien, pays ki yo, sami Haïti, frères et se bien aimés, pa wè, eh bien. Intervention, sa Premier ministre, te fait avec bon jet, tandis que Canada dit le pape voyait force étranger dans le pays d'Haïti, puisque, eh bien, les joints que le gouvernement te même bloqué gaz là, ou le a Si le gouvernement fait carnaval, il a dégagé pour mettre sécurité. Eh bien, paysans m'ont Haïti, ça, dit soutenu le pays, qui mais nous les Haïtiens. Eh bien, décision ça, premier ministre sante a yon pawel ensemble avec bon jet. Yon dit premier ministre pas pafè ou de sa. Mais, kounya la, premier ministre la, plus semble pencher bon kote CNDDR, et sœurs bien. Et mais, nous rappelons nous Jean-Robel Dorsena, qui te vini dou, onze familles kap vide sa magbal nan pays. Li te lage lis la nan pale national. Li pas dou li te ba y président. Non? Li te lage lis la nan pale national. Li pa ka bon explication explication les 11 familles vie des et puis mes kounya là premier ministre semble plus semblait pencher bon côté c'est Nddr en façon pour que au travail pour yo convaincre nos petits gangs pour yo déposer les armes qui compte qui bon Faisons bien mais nous est-ce que vous comprenez c'est Nddr pour aller parler ensemble avec les bandits dans ce pays actuellement hein pour mettre sécurité pour y déposer les hommes. déposer les hommes pour vienne faire qui ça Attends madame mademoiselle et messieurs dernièrement m'pas pas si ou t'entendez bien déclaration un ancien kidnappé, qui dit qui était kidnapping Donc l'autre nèg ça au fin film yo 100 fois ni loi Nèg ça yo dans jour passé yo messieurs politiciens yo qui dans tête pays actuellement te prend yo eh bien, Bayo y blanche blanches pour y'a moun. Il y blanches pour y'a rentrer dans le commissariat crasé. Sous prétexte, pour y'a fin tout bagaille a pour yo, pour monte y Fantôme 609 en dedans la police. Pile kidnapping n'a fait. Et je vous dis, frères bien aimé. En pile le pas besoin d'autorisation grand-boss. pour a levé, il a fait l'eau kidnappée pour que les gens puissent rentrer à eux et pour dégager, pour vous pour Il vous êtes capable de dire que ça vient rentrer dans le coutume, kidnapper les gens et puis jouer l'argent, c'est fini. Est-ce qu'on comprend Mais pour que le bandit te tout terrain terrain pour courir, c'est grâce à avec les politiciens. Rappelez-vous, John Joel Joseph te dit qu'il allait nous pour nous battre et actuellement là sacréter pour viter l'homme rentrer dans gorge Ariel pour tout faire là le petit parce que vite l'homme dit comme ça dans jour passé on était chité avec premier ministre des fois dans l'hôtel et c'est de Jovenel Moïse qui a le gouvernement et rappelez vous dans jour passé la police arrêté papa viter l'homme Pose papa Vite l'homme question papa Vite l'homme dit mais petit garçon dans son entrepreneur n'aime pas ait le comme bandit. Li paye taxes, etc. Il tout toute papier. Comment le fait bandi Est-ce qu'on comprend frère, c'est ça Et quand y a là les chefs police là, tonne, tonne, tonne, de vite l'homme vite l'homme dit ma made voice Eh bien si vite l'homme c'est mort si la basse ou que au la justice pour lui une explication. Mettre l'argent d'elle tandis que nous tan sommes en barrage. Mais c'est quoi l'histoire est-ce qu'on comprend Donc on y a là, c'est NDDER pour aller chita pour parler ensemble avec nos petits gangs et puis pour ramasser toutes les âmes et puis après, va les réintégrer dans la société et puis tout le monde qui est mort yo, yo millionnaire puis yo mouri c'est tout, c'est fini. À la traque pour a été dans pays ici là. Madame, mademoiselle et, et messieurs, j'en vous annoncé dans le jour passé là. Pays Canada lui-même qui te dit, li n'y a pas de capacité pour que li, pou li prenne le contrôle, il y trop pour venir mettre sécurité dans le pays d'Haïti malgré... Ils viennent ensemble avec avion, ils perturbent les gangs. Ils viennent ensemble avec bateau pour perturber les gangs. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas capables de chasser ceux des affaires responsables. force militaire pour venir mettre sécurité dans le pays d'Haïti. Ils disent "Un bagarreur n'a pas fait faire ça." Mais plutôt, Canada te présente les États-Unis ont un plan pour Haïti. yon un plan pour que soient capables de renforcer la capacité de la police. yon façon pour capable de mettre sécurité dans le pays. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, je vous ai hier, Canada a un protocole d'entente avec le gouvernement pour capable financer l'Académie Police police avec un montant de 9,9 millions de dollars canadiens. Wow! Donc, l'ambassadeur Sebastien Carrière, pendant la cérémonie, dans le local ministère de planification, et. Vous signé ensemble avec le ministre de tot sa, pou police, la planification et le ministre de justice, la phrase est bien Le protocole de ça visé pour renforcer l'Académie de là. police. Oh my god, oh my goodness. <laughs> Donc, pour soutenir la police pour fait face ensemble avec un moment qui difficile. Et puis, vous soutenir la police avec un montant de 9,9 millions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 non, situation pareille. Tu te rappelles? Eh bien, ambassadeur Sébastien Carrière, dans un tweet, informé que l'ici a un protocole d'attente ensemble avec le gouvernement haïtien qui peut renforcer l'Académie police. Donc, frère, c'est ce bien-aimé. Projet ça, c'est un projet co co-water international qui contribue dans la formation 4 PNH officielle pour répondre avec crise et servir les haïtiens Oh my God, les blancs, les blancs là, les blancs, ça bien aimé. Yo Yojoun l'amour pour nous, son l'amour, wow. Ou tout comment l'amour a wow. relé L'amour, ça veut dire même définition, pas qu'à pour l'amour. Selon gouvernement canadien, le protocole d'entente projet a visé soutenir l'Académie police. La, pendant, Il a financé 9,9 millions de dollars canadiens. C'est annoncé en 2022. Projet ça, frères et bien aimé, non seulement il a renforcé l'Académie police, la, et non seulement ça tout le fait grandir efficacité. PNH là pour répondre ensemble avec Crise, Joune Jodia avec l'autre Crise Cap Vinyo avait dit nous sommes pays Cap toujours en crise la Palage Canada <laughs> hey! et non seulement ça tout ça pral le permettre de grader membres au commandant PNH là à travers tout pays à pour répondre ensemble avec Crise là améliorer pratique académie et non seulement ça tout visant l'institutionnalisation du genre à tous les niveaux d'intervention. Pas de problème. Pas de problème, tendez. Toutes les d'intervention <laughs> Et gradement mon PNH, et non seulement ça tout. Fait académie en grandi. Pas de problème. mettez efficacité sur efficacité. Et puis, quand y a là, le peuple lui même la pourri. D'ici pour l'agence a débloqué, et puis pour commencer à renforcer académie bien-aimés, avait dit nous là pour. Nous aux 42e promotion à la traque pour la vie car pays là c'est pas kayak qui tris ou frères et sœurs leur rete sous compte monde c'est dû les que ou rete sous compte monde donc mesdames mademoiselles et messieurs faut comprendre petit ou grand goût petit ou qui dit ou les grand goût mais ou dit petit, là font bon tienne pour petite patience et puis, quand y a là, on va aller on va chercher des bananes, planter, pour tant de bananes, pour de bananes pour pousser, pour bananes jeter, pour et puis pour les pour un bananes pour bananes sous Et là, les bananes soient sous c'est laisser à la pêche, pour aller chercher quelques petits poisson. Est-ce qu'on comprend les On peut avoir une situation compliquée, quand pas ne participe actualité yop y a eu kidnappé, il y a violé. Konya n'a pas renforcé l'académie. l'en fin viennent renforcer pour qu'à faire face à avec crise là. Avec dit Ibrahim le reste renforcer la police là. Chris l'a pris tête la police. Et puis Konya là, la police pral le sorti. pral tout dans crise Chris fit frères et ce. Est-ce qu'on comprend ça, Mabdoula? Le la police tombe la crise sur le du quart. Eh bien, niveau criminalité, eh, c'est que la police pas assez de capacité eh bien, Nous bien, venir ensemble avec une autre formation pour la police. Est-ce que tu comprends? Eh bien, formation, formation, gang même y augmenté. Et puis sortent des pays. Donc, au moment c'est pas des territoires perdus, en Haïti, même j'avais ni justice. Là, disait Haïti qui a perdu. Est-ce que tu comprends? C'est pas gay qui triste là médecine sous coupe de mao l'on pas grand monde ou pas qu'a décidé pour dire mais ça va faire pour mettre sécurité dans le pays. Ce bagay qui triste, l'on avec. Ce bagay qui triste, l'on pas dirigeant, c'est check mon fè. Ce bagay qui triste, l'on pas ki qui n'a pas ka prendre une décision qui chita y va prendre l'international. Se bagay qui dit l'on dépend de monde. les conseil ou oblige chita ou tout ne pas de et de prendre là ou faire là. fait coller, pas faire coller ou après là, pas de décision L'ont été ensemble avec mon frère fraise se bien Ou quoi c'est cause? Parce triste, yon tris grave. Ou n'y alors, ou decide pour que al rencontre ensemble avec yon lote qui, qui a plus de capacité que la police, yon pas ou avec bonje. Ça passe, eh ou pas à l'effort, ou pas qu'à dire, mais c'est sort décidé de fait. puisque situation difficile, population besoin de sécurité, ta l'e ou met dosse ou de ou nan, nan touye président. Donc, Mesdames, Mademoiselles et messieurs, si nous les Aïcis n'avons pas pris responsabilité, nous pour nou mettre en sécurité dans le pays, qu'allez-vous entendre Et ça que fait dernièrement Moi, au final, avec un challenge, je me mourir bientôt. Qui t'aime les moins nous mourir bientôt Voilà des renforcer forcées, balancer renforcer académie. Nous allons au final renforcer académie, fin renforce frères et sœurs bien aimés, et puis et on fin renforce, et la police sotie, c'est que la crise de l'aggette avance par ses formation, on sotie prend. La oude oude mourir bientôt, ça, ça gade Canada, ça, ça gade les états unis oude mourir bientôt. Donc, si nous n'y nou, pas mettre tè nous ensemble pour nous retirer pays à la salée, nous pensez que nous devons que nous devons faire pour nous? Nous pensez que nous qui que nous pour aller dans la là e, Mais, mais, nous devons nous faire en sous que chose, sou, nous devons nous faire pour nous mettre sécurité pour nous. Donc c'est ça que faut dans pays ici là il y a toujours bataille pour que pagé moun honnêtes dans tête pays parce que les dirigeant qui honnêtes qui pas dans voler pas jamme d'accord chi tap prend dicter dans main blanc il pas d'accord prendre n'a mais ensemble pays peut pas ou souffrir ou dire ses amis mais bien bon décision pour que pour que population capable de souffrir. en attendant nous fin gè contrôle toute situation honnête avec Jimmy prend telle décision ou Powell de bon œil mais c'est pas pou bon. pour bon. Et tandis que pays pour fonctionner en sécurité, moun pas mourir n'importe comment. À <coughs> la traque pour la véritable dans pays ça. Madame, mademoiselle et messieurs, bienvenue dans insolite nous pour journée aujourd'hui. <coughs> ma tante qui prend le Kyle Biden Ah j'ai, qu'est-ce que ça Biden fait oui. Oh, <coughs> ma tante de mon Dieu pardon à là, elle pas comprendre, on garde ensemble. Oui, ma ne mauvaise sensation. Oui ma tante, ma je ne sais pas, ou ne pas, Pourquoi? ne pourquoi? pas, <coughs> Oui. Oui. sais je Oui. oui. oui. Wow. <coughs> Et maintenant, si elle nous parle, on sent l'autre bout de sous la tête, ma chérie. Alain, est-ce que ça va être fait Chaque jour qu'a passé les Haïtiens par Sispan, étonné, wow. L'éternel, il m'a demandé, mais si le loi l'enlève, il faut pardon. Alors, tu as un peu pas avec grave vrai vrai vrai vrai vrai vrai vrai vrai qui pour vrai compliqué. Je demandé pour me faire un pour pour le prendre, pour pour Monsieur faire pour le pour pour pour pour pour pour pour pour pour faire pour T'as déposé. Elle la traqué papa. que Miska Dov? Miska Dov, parce que Miska Dov, papa, n'a pas de personne à m'y avoir. Avec cela, on parle de pièces, c'est Miska Dov, Vinjoun. Pour aller chercher des équipes qui vont à Et vous Miska de prenez-les là. Là, les cartes à Djabla pour la racheter. Mais c'est quoi l'histoire dans ce pays? Miska de papa, m'a oui, c'est le papa Et c'est mes amis. Mercredi elle prend, elle gangan avec. a l'ivre gangan, elle mis son chaise. Et puis, un elle Ok, elle Mais toujours un c'est quoi l'histoire? Dis-nous plus. Et puis, on prend et un mort elle des ah, avec du là avec du son moque vivant eh, ça veut dire j'aime ma bagarre là là où dans un territoire perdu continuer yo prend mes zim yo prend yo yo prend et eh, code là yo fait me souffler là de pendant sept fois code con ou souffler là dedans pour faire qu'il me tape pour ces petites ils ont écrit pendant 7 fois et puis après ça, ils y a ça. Ça veut allez allez. les je fait tout ça, ça. E veut ouais. e e dire là, les ça. fait tout ça. ça. ça. fait ça. ça. Ils fait ça. fait ça. ça. Ils ça. ça. ça. ça. ça. ça. ça. ça. Parce que depuis que j'ai pesé moi je j'ai mis à je j'ai mis à je j'ai mis à supporter Je dis ça, tout le monde, je ne peux pas dans zone. Je ne C'est monsieur, monsieur en Ah, ça veut dire que la gens en pour Est-ce qu'on a des Ça veut dire c'est quoi l'histoire de ce pays Il en Il tout ça, a Il y a a y a sous sous moi. a a tout moi. On a Mais je me suis dit il oui. okay. on a Sans tout depuis je avec ma voix, je me avec ma avec ma voix. depuis pas avec ma voix. Je avec ma voix. avec Je avec ma voix. avec Je ma ma avec ]awns? Qui ça a fait pour moi Il dit pour qui ça a fait pour moi. On a la même. L'homme mais... si si okay. okay. dit bien. Je avant et nous, je ensemble avant. Puis quatre ans, Si ne pas me dire qui est ce je me dire je je mais je il va un Comment il Comment le Non pour tout? Mais c'est quoi l'histoire? Jérémie Luren Et Denis En tout cas, Denis Wilney. Il a chance Comment on commissaire pour le côté Marie d'Amna, pour prendre d'Amna, pour la gueule d'Amna. Bon, c'est difficile, oui, dans le pays. Donc, chaque jour qui passe, frères et sœurs bien-aimés, c'est plus étonné, les Haïtiens, étonné, le gouvernement, ça qui voulait gang-gang ça qui voulait bondir. En tout cas, on quitte le dossier ça-là. Pour le pas faisé. Bienvenue dans Haïti, la République des coquins et c'est celle qui a prêté. Mirland Maniga, ensemble avec M. André Michel, c'est 31 même temps. Est-ce que vous comprenez? C'est dégoudé avec 50 comme mes amis, tu as une déclaration. Je saisis mon peux, depuis que je suis en vie. Je suis en pas de rater, l'événement événement Je suis désobéi, docteur qui te dit. Je n'ai pas d'en sortir parce que je suis faire une, une opération, samedi, et je te dis pour ne pas sortir avant au moins mardi mercredi. Mais là, André téléphoné, a téléphoné, il m'a dit qu'elle a fait ouverture là, je et hein? Eh bien, je suis choisi de désobéir les médecins, pour ne pas être capable de parler Je dis là, je n'ai pas capable de tête. là, ne suis pas capable de parler ne pas capable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 pour l'aller sous bannière RDNP, parce que justice, pas de guettant Pour l'inscrire comme parti. Et c'est vrai, nous comprenons ça tout à fait. Que si justice est là, Henri Michel t'as inscrit sous bannière justice. C'est normal. Mais pour qui ça c'est carrément c'est sous RDNP, les planer, Parce que. Entre justice et RDNP, il y a le même langage là, la, le même objectif là, il le même principe, il le même espérance que nous avons pour le pays. Qui espérance? Qui se ressemble, s'assemble. On quitte ça là, mon ami. À la type, il change de à la traka pour la vecaille papa non m'rive au côté so bien aimés Non, femmes font coup de pied ciel femme font de pied ciel parce que me une malédiction tomber sous pays qui pas les anges pas bail à ce rapport parce que franchement je comprends rien là bon les que pour fin nouvelle ça yo c'est dans la ville de la province. Bienvenue dans Haïti pays spécial. Donc, ouais, C'est dans la ville de la Wow! Comme vous voulez pour mbareme en dehors? Hein? Garde un petit plaisir, sans stress. à un coup de balle kap tirer, Ou pas tant de dossier politique toute la cette journée. Moune a ap enjoy, moune yo ap vive. Ça, c'est Haïti. Et bien, l'op gade moun kap décider, ou même kap fèm à kak, et ils ont gade comment paysan, ou même la pen enjoy, la pou la ville. Qui sont des besoins encore? En tout cas, J'aime toujours un il Haïti dictature, l'appel des Antilles, Haïti démocratie, la république des coquins, celle volée au caprété, qui vivra verra, qui mourra cacara. Mouen vous merci parce que tu as suivi avec attention, merci pour fidélité ou avec patience. Mouen bralé ma p'kite ou papa bon parce que c'est les même celle qui est capable de protéger ou de la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, nous pas m'sé Foucault et na croise pita dans une autre vidéo. C'était. Bisou bisou, un love, bon la journée.